Fait un maximum de bruit pour Louis Tomé au live mix. C'est du dub en direct. Le prochain morceau s'appelle Hurt. Run it. Fasten your seatbelt. We're taking off. Cause everybody get hurt sometime. Everybody gets hurt. Sooner or later, Sooner or later. everybody gets hurt someday. Life away from home. One of us One of us is it, who. Leave it up, leave it up before it's too late. Whoa, whoa, whoa, whoa. everybody get hurt. No life, no Holy song. Yes merci à vous, le morceau que vous venez d'entendre donc s'appelle Veut, c'est un morceau que j'ai fait avec Max Roméo, malheureusement il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais le featuring est présent sur l'album Life. donc n'hésitez pas à aller écouter ça, dispo en streaming, vinyle, cd, la totale, on va enchaîner avec le titre Principles, Run It Tu me connais, Kika, Aude Radio. On avait fait un focus sur toi euh, il y a quelques temps pour la sortie de ton album. Ouais, là. merci pour le soutien. Ton univers, il est super coloré. Euh, il est super mouvementé aussi parce qu'on le voit dans tes clips. Euh, on ressent aussi ça sur scène parce que tu as tout donné, même s'il faisait hyper chaud. Tu as tout donné pour un super chaud tout à l'heure, merci beaucoup. Est-ce que tu es hyper active du coup en ce moment, je fais pas mal de trucs, ouais, ouais. parce qu'à côté j'ai un boulot, j'ai des activités militantes et ouais, on en euh, la après. musique mm -hmm. et du coup ça demande beaucoup de temps, tout ça, l'album euh, live que j'ai joué ce soir, ouais. c'est un album qu'on a mis trois ans à sortir aussi parce qu'il y a eu le Covid, hein. mais euh, c'est un projet de longue haleine euh, et tenir tout ça, j'ai deux autres groupes à côté, qui sont un peu en stand-by en ce moment, mais c'est beaucoup de boulot, mais c'est euh, aussi beaucoup de plaisir. Ah oui, parce que tu es tout seul en tant que Daman, ouais. mais tu as deux autres groupes à côté pour ouais, lesquels tu après. chantes et qui jouent aussi. Euh... Oui, exactement, Sparky Riot et Kila Soumya, les deux groupes que j'ai fondés. Ouais. Et, euh, et parallèlement aussi, je bosse avec d'autres producteurs, D'accord. Entier. Toujours dans le monde du dub, ouais. de la dub par Je vois qu'il y a Marie marine Happy, juste là, on a ouais. sorti par exemple un vinyle il y a pas très longtemps avec un producteur japonais. Ouais. Dub Kazman euh, On a fait une tournée avec Dub Amix. Dub -Amix donc, euh, ouais. voilà, il y a différents projets en fait. Euh, voilà, il y a articulé tout ça, c'est ouais, beaucoup de eh oui, oui, oui Et puis c'est chronophage aussi, donc tu n'as pas dormir donc, beaucoup. Ouais, ouais, exactement. <rire> ça. Euh, tu arrives d'où euh, Moi je viens de Paris. D'accord, donc t'es venu en train Exactement, ce matin, levé très tôt. T'es venu tout seul comme un grand Non, avec Louis, mon ingé son, Louis Tintin, qui a mixé l'album et qui est sur scène avec moi. Qui fait du live mix, comme on dit, donc qui dub sur scène. D'accord. On a changé de site et maintenant ça s'appelle le SENSCA. Qu'est-ce que tu penses du site ici alors, euh, je trouve magnifique le ouais. site. Moi, ouais. j'étais jamais venu avant, sauf l'année fois... dernière en fait où j'ai joué au Jeudi du Senska. Ouais. Le festival avait été annulé mm -hmm. en première partie de Big Ant, et c'était justement là où j'ai joué. Oui. Donc, oui, c'était oui. très très beau et j'avais adoré déjà. Il y avait un peu moins de monde. La chaîne Ray, la euh, scène rebelle. Ouais. Ouais. Et, euh, la scène rebelle boisé, en plus. Hein. Hein. Ouais. Des... <rire> sauf que c'est très boisé, mais toi, t'étais en plein Cagnard, En plein cagnard. Euh... j'étais à l'heure. Euh... Voilà et il a fait chaud. Pour ça parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Effectivement 35 degrés ce dimanche. Ouais, c'était les performances physiques euh, en plein soleil. C'est ça, Ce dimanche 7 août ouais. à Verteuil. Euh, on, euh, on est en plein gagnard. Ouais, voilà. c'est un bel C'est tout à ton honneur encore plus. Bah, quoi. Merci, ouais. Parce que t'as cartonné. Euh, comment est-ce que tu as eu l'idée de chanter alors, à la base, moi, je jouais de la percussion quand j'étais adolescent. Jambe Pas très original, ouais, du Jambe. Mais bon, euh, Les deux, effectivement. Bongo euh, Bongo aussi, tout à fait. Et ça s'arrête ça s'arrête là. Et puis voilà, au fur et à mesure de Jam, j'ai commencé à chanter. J'ai eu des super retours. Euh, C'était vraiment du freestyle au début. Et euh, comme j'étais fan de reggae dès 13 ans, j'ai j'ai commencé à enregistrer en fait, chez moi sur des versions euh, instrumentales de Studio One ouais. euh, de vraiment des freestyles et voilà il y a eu des bons retours de là j'ai eu envie d'écrire des textes donc, euh, voilà, tout ça s'est bien articulé ouais. et rapidement j'ai créé euh, mon premier groupe qui Sunia et euh, voilà j'ai vite euh, eu la chance de travailler avec des grands producteurs notamment Zion Train ouais. euh, on a fait un vinyle Moni ah, on a sorti euh, bah, maintenant je crois que ça doit avoir 10 ans de vinyles Oui ou plus, oui bah oui. Et puis t'as euh, quand même bah, une belle carrière. Hein. Donc après voilà, de fil en aiguille, j'ai eu plein de super rencontres qui se sont faites euh, et des producteurs du monde entier qui m'ont écrit donc c'était cool. Euh... c'est ça qui t'a poussé à, ouais. à chanter. Ouais. Je crois que j'ai fait 25 vinyles euh, là ces dix dernières années. Ah, oui. ah ouais c'est cool. euh, de l'hyperactivité ouais. tout ça. Hein. Ouais. C'est on te reconnaît bien. Comment tu choisis qui va te mixer et te masteriser une fois que tu as créé tout ça Alors en fait quand il y a un producteur qui m'écrit, déjà j'écoute son travail. Ouais. Si ça ne me plaît pas, en général je ne relance pas. D'accord. Enfin je ne fais pas. Et si ça me plaît, donc que son univers musical me plaît et que j'aime bien comme il travaille, je, je fais, fais le morceau. Et sinon moi je me suis entouré d'une équipe de, de, de gens sérieux, de professionnels. Ouais. Voilà, notamment Louis Tintin dont je vous parlais tout à l'heure, qui a ouais. mixé l'album de Max Roméo euh, et puis voilà. Et qui mon... a mixé ton album live. Ouais, euh, tout à fait. Euh, très, très bon. Tu, euh, on va parler maintenant de Liz Scratch Perry puisque euh, l'aventure de la dub music euh, a commencé avec lui. Il nous a quitté en août dernier. Euh, Est-ce que tu as pu le rencontrer Alors, jamais. Je l'ai vu une fois sur scène. Ouais. Euh, J'étais dans le public et c'était euh, très cool de le voir. Après, moi, c'est vrai que je préfère sa période euh, 70-80, enfin, ou même avant. Mais euh, voilà, j'ai moins suivi euh, le personnage d'après. Ouais. Quand il avait 40 ans passé lui, Ouais. Mais je, euh, voilà, c'est quelqu'un, euh, j'ai plein de vinyles de lui à la maison. Euh, c'est un fan inconditionnel. Ouais, ouais, un grand fan. Ouais. Et du coup. Euh... Tu l'avais pu le rencontrer, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire que ai... bah, euh, Franchement respect pour le taf accompli quoi et, euh, et pour tout ce qu'il a apporté au mouvement euh, reggae, au dub. Euh... Surtout. Ouais. Ouais. Et puis voilà, il a travaillé avec des musiciens de fou. Il euh... y a une vidéo dont je me rappelle euh, dans son studio où on le voit euh, en train de mixer. Chez, je pense en 72 ou 73 ouais. en Jamaïque. Et il euh, y a Junior Nervyn au cœur. Euh, j'en ai presque les poils euh, d'en parler c'est de bluffant quoi, il y a des ah, cœurs magnifiques enfin, Avec un, juste un petit piano Et euh, oui quand c'est bien fait c'est joli ah Il ouais, bon. euh, y a de l'élégance dans cette musique là ah, et quand c'est bien fait il y a une image aussi euh, dans un studio un peu roots là. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Donc parole ou musique d'abord ou est-ce que c'est l'inverse alors la ça dépend, ordre, ouais. ça dépend vraiment des, de l'inspiration. Euh, pendant longtemps, j'écrivais systématiquement avant, et après j'essayais de plaquer mon texte, on va dire en musique. Et maintenant, je me laisse plus euh, la possibilité d'avoir des vibes, comme on dit, hein, de d'inspiration un ah, peu freestyle, spontané. Hein, voilà. Et après de, de coller un texte. Euh, par dessus, mais ouais. les, deux, les deux, vont et viennent. Ouais. Euh, ouais. Ça, va, ça vient du ouais. mix. T'es pas à quel voilà, et, et aussi là, j'en fait. profite pour parler d'un nouveau projet que j'ai commencé, qui est de la reprise de poèmes français. Ouais. Euh, donc là, j'ai fait un poème de Boris Vian qui s'appelle Il casse le monde, qui est magnifique, ouais. que j'ai chanté sur une instru de Phil Pratt. Euh, normalement, c'est Horace Andy qui chante ouais. Let Your Tears Fall, qui est magnifique. Et euh, voilà, j'ai mis ça en musique et donc là, j'avais vraiment la contrainte du texte. Et ouais. en français, ce que j'ai pas l'habitude de faire. C'est ça, parce que tu chantes en anglais toujours. Ouais. Hein. Et donc, donc j'ai pas... d'autres mises en poème, enfin mises en musique de poèmes qui, qui, sont, prévues, qui sont prévues. Et pourquoi pas écrire en français aussi. Ouais, donc tu t'ennuies jamais, tu t'arrêtes jamais. Non, ouais, il y a plein de projets à pourquoi t'occuper quoi, ouais, toujours. C'est tout ce qui ressemble à un hyperactif qui a peur de s'ennuyer. Tu as eu la chance de faire un feat avec Max Romeo, tu en parlais tout à l'heure <rire> sur le titre Hurt. Est-ce que tu peux nous raconter votre rencontre Oui, alors ça s'est fait euh, bah, par le biais de mes musiciens Wood Heritage, avec, qui ont joué sur mon album et oui, qui tournent avec qui ont fait lui. Ton de la voilà, album. et qui ont joué sur le dernier album de Max Romeo et qui tournent avec lui en Europe. Ouais. Et euh, du coup, dans le tourbus ils leur ont fait écouter les maquettes qu'on avait enregistrées ensemble. À ouais. l'époque, l'album n'était pas sorti. Et le morceau Hurt, je l'avais en entier en fait. C'est un morceau ah, que j'avais fait tous les couplets. Il était prêt. Et euh, il a adoré ce morceau. Et du coup, il était de passage à Paris. Et donc, on a goupillé ça. Et c'était On s'est rencontrés sur, sur Paris au ouais. No Joke Studio. Là où on était enregistré l'album et mixé. Et c'était une super rencontre. Et il est venu. Euh, du coup, il avait adoré mon texte, donc il a chanté en fait mon texte. Ouais. Et euh, bah, voilà, c'était. Bah ouais, surtout qu'en euh, qu plus, c'était en anglais, donc il a tout compris. Ouais, ouais, ouais. Euh... Et ça lui a parlé musicalement et ouais. sur le message. Ouais. Donc c'était vraiment Bien un sûr. honneur, enfin pour moi, je suis fan, de... j'ai vu je sais pas combien de fois en concert, j'ai poussé ah ses disques oui. à la maison. J'étais un peu stressé, tu vois. Mais c'est quelqu'un d'adorable. Et puis il y avait sa fille aussi, qui, ah oui. mieux, qui fait de la musique. À Zizi et ouais. Zana, ses enfants qui ouais. prennent la relève derrière. Exactement. Et puis on espère, puisque t'es jeune, t'as que 33 ans. Pourquoi ne pas travailler avec eux aussi Moi ouais. bon, maintenant j'en ai 35. Ah oui. Sur les bio je laisse ans... 33 comme ça, ça. Il y a deux ans qui ont passé comme ça, tu restes jeune toute ta voilà, vie. Voilà, c'est ça. Et oui, on oublie le confinement. Du coup, bah, tu chantes en anglais, tu chantes en français. Euh, tu chantes beaucoup plus en anglais qu'en français. Le français arrive là, donc avec la reprise de poèmes de Boris Vian voilà. euh, dont tu viens de nous parler. Euh, Parle-nous de cette connexion dont tu viens de parler avec les le Joke Studio. Comment, comment ça t'est comment venu de travailler avec eux Alors bah, justement, il y a le Louis Tintin, le fameux qui arrive qui est là. Euh, Bonjour, euh, Louis. à nos côtés. Et du coup, bah, on s'est rencontrés euh, quand on était à la fac il y a 15 ans. C'est à ce moment-là où vous avez déjà parlé du, euh, du backing euh, avec le Héritage Pas du tout donc euh, on a créé un groupe ensemble avec Louis Tintin qui s'appelle Killa Sonia on a pas mal de productions vinyles et digitales qui sont ouais. sorties on a tourné 10 ans avec ce projet euh, fait pas mal de dates donc c'est ça les 22 vinyles euh... Euh, non c'est avec d'autres producteurs mais dont ça aussi donc ça. Et, okay. euh, et, voilà. et après donc, euh, Louis Tintin a monté le No Joke Studio c'est là où on a enregistré l'album à Paris et euh, il a mixé l'album aussi euh, là-bas et c'est là on a enregistré avec Roots Heritage ah, oui, oui, oui. et Max qu'on Et ouais. Et du coup ta rencontre avec les Roots Heritage comment ça s'est passé Et bien elle s'est faite aussi par, euh, par le fameux Louis Tintin qui, euh, qui tournait avec eux et qui a enregistré un album avec eux et voilà la connexion s'est faite comme ça. Et et le... si tu les connais, Aussi. Sinon il ferait pas ton backing Voilà, eh c'est oui. ça et du coup Évidemment. on a fait une date ensemble euh, au Canal 93 et j'espère bien d'autres dates avant Ah eh bah ben oui, c'est tout ce qu'on te Attends, Qui fait ton booking C'est toi ou c'est... Euh, Pour l'instant c'est moi ton, ton date, ouais. Et un euh, Soulbeat aussi qui mène Soulbeat Music, son big up music, après de la, de la chaise Big up qui organise le Bien sûr, un gros big up après de la chaise Du coup tu chantes en anglais, tu parles français choix de chanter en anglais ah, C'était vraiment un choix musical parce que moi j'adore la musicalité de l'anglais euh, sur le reggae, donc c'était vraiment euh, musical. D'accord, donc euh, tu euh, ça fait 10 ans que tu fais de la musique, dans ton album euh, Life tu as un titre qui s'appelle Work, euh, on parle de ton hyperactivité, est-ce que tu penses que tu as perdu du temps et que tu aurais pu faire les choses autrement, si tu avais été différemment organisée J'aime as... bien cette question, ah. je ne sais pas trop quoi te répondre. Bah écoute, je rêves, Non, je n'ai pas de regrets parce que j'ai un travail qui me plaît, je suis bibliothécaire à côté. Ah oui, une... c'est ça ma prochaine question. Tu n'es pas encore intermittent Non. Donc tu euh... as un travail alimentaire de bibliothécaire Ce n'est pas alimentaire, c'est un travail ah, qui me plaît, dans de suis On oublie le terme alimentaire Ouais, je pense. Et puis, des activités militantes à côté qui me ouais. pas mal de temps aussi. Et donc, en quoi tu milites Tu es engagé dans des associations Je suis engagé à Radio Libertaire, qui est la radio de la Fédération Anarchiste. D'accord. j'ai une émission là-bas depuis 10 ans maintenant. Une avec, émission de radio Ouais, une émission de radio. Excellent. Justement. Donc, on est partenaire. Voilà, c'est ça. Et, euh, et puis voilà, dans, dans plein de mouvements sociaux, euh, Ouais, le donc les engagements associatifs dans le mouvement squat l'intermittence, ouais. tu travailles à côté ouais. tu es complètement passionné on va terminer avec la dernière question par rapport à cette passion là parce que tu en parles beaucoup de fameux feu Martina Campbell euh, qui t'influence euh, comment tu l'as découvert et euh, tu en parles donc dans le magazine musical Echoes, le magazine Dub Roots et Sound System Culture euh, tu en as parlé, puisque c'est un peu euh, euh, toi qui l'a as soufflé le mot euh, dans une petite chronique en mars 2021. Euh, Dis-nous pourquoi tu parles autant de ce monsieur Alors, moi, j'ai beaucoup. Hein, je l'ai découvert en Sun System sur ouais. Euh, ouais. Euh, un morceau phare qu'il a fait qui s'appelle Wikidagoma. Euh, euh, ouais. J'ai un truc sur le titre là. Euh, mais euh, voilà, c'est un artiste que j'ai vraiment ai beaucoup aimé son travail. Donc, c'est vraiment le Roots anglais. Ouais. Donc, euh, voilà, une patte un peu, un peu anglaise, un peu digitale que j'adore. Ouais. Et en même temps, le Roots. Et, euh, et je trouve qu'il a des messages aussi qui sont chouettes. Après, il y a plein d'autres. Enfin, j'ai mis Martin Campbell dans cette interview, j'ai aussi mis Twinkle Brothers. Mais oui, parce que je vraiment, pense voilà, qu'il y en a par exemple. C'est vraiment le reggae roots anglais. Ouais. Moi, c'est vraiment ma passion. Ouais. Euh... 70, 80, toujours la même époque. Ouais, voire un peu plus tard, parce que Twinkle Brothers, ils n'ont pas arrêté de produire pendant 30 ans. Ouais. Et voilà, c'est des, des très belles influences musicales. Voilà. Des grands messieurs surtout. Hein. Ouais. Alors, un dernier mot pour ton public bordelais ben merci à vous d'être venus ce soir, et puis on continue le combat pour l'émancipation sociale. On lâche rien, on et puis on, rien. Vous, euh, on vous conseille d'aller vivement écouter l'album Life, sorti récemment. Merci à toi Daman Merci à toi À bientôt A bientôt